Yo, c'était Ross, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va impeccable hein, les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'une moto bon, qui, qui se présente plus, hein, c'est toujours la Royal Enfield, hein, la la 350, et là ils ont sorti un nouveau modèle, la, ils appellent ça la Signal. Euh, C'est une. Comment dirais-je Ils disent que ça part dans la lignée des, des motos style armée indienne. Euh, parce qu'il faut savoir que Royal Enfield était indien à la base, et c'était surtout des motos qui étaient euh, faites, on va dire, pour l'armée. Voilà. Ils, ils voulaient un monocylindre qui soit euh, solide, fiable, endurant. Euh, dépourvus d'électronique, comme ça ça évite les pannes, hein, surtout chez eux parce qu'ils sont pas là non plus à dépanner, euh, à, comme ils ont pas des, comme on dit, euh, dégaragé tous les tous les tous les trois mètres. Et puis aussi, voilà, ils, ils voulaient quelque chose qui, qui, qui soit assez pratique. Et ils ont, ils vont sortir un nouveau modèle qui se base donc au niveau esthétique, c'est tout, enfin, c'est tout, euh, par rapport donc à ce, ce modèle-là, avec des sacoches à l'arrière en toile. Euh, vous savez, vous voyez à peu, à peu près les, les motos qu'avaient les Allemands pendant la seconde guerre mondiale, bah bah ça ressemble à peu près à ça. <rire> Avec les sacoches à l'arrière. Bon, je vais pas me faire des amis. Et je sais qu'il y a une fanbase de Royal qui est assez euh, forte. Mais je vais, quand même, je vais quand même critiquer un truc qui commence un tout petit peu à me saouler. Et puis j'ai vu que je ne suis pas le seul parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des abonnés de ma chaîne qui commencent aussi à souligner, à, à soulever la, la chose. C'est que Royan ils sont gentils. C'est bien, enfin, ouais, ils, sont, ils sont dans leur dans leur dans leur truc vintage à bord, ça y a aucun problème. Mais moi il y a un truc qui commence à me gêner chez cette marque. C'est que ils n'ont que ce design-là ou, ou ils ont d'autres designs. Parce qu'ils ont deux designs chez eux, c'est la la C'est la, la Trois designs la continentale, la GT et ces espèces de design là, là voilà, de. Des 350, machin comme ça. Ils ont trois designs et en permanence, chaque année, c'est toujours, toujours, toujours le même design qui sort. Toujours. Alors, ils nous disent, ouais, on a sorti un truc, un nouveau coloris du réservoir. Ou alors, on a mis une espèce de, de, de, de truc camouflé ou couleur sable à l'armée. Oui oh, mais c'est des peintures. Je c'est gentil. Ça fait penser à la mienne. Ça fait penser un peu à Honda, où ça fait depuis 2018, où c'est exactement la même moto ils ne changent que les coloris, ils disent, vous avez vu, c'est une nouvelle Honda, hein. c'est B651, ben non, non, non, c'est la même, c'est la même, il y a juste le coloris, hein. c'est pareil, vous prenez, moi c'est le modèle 2020 vous prenez le modèle 2023, c'est exactement la même, euh, avec le même coloris, J'ai euh, juste le coloris qui change, ils ont sorti un bleu nuit, je crois quoi, ou un gris un peu bizarre, je crois quoi, ils disent, voilà oh, c'est une nouvelle moto, non, non, pas non, et là c'est pareil, c'est Royal Mfit, bon ils sont gentils, c'est vrai qu'ils font pas des motos qui sont, qui sont moches, hein, au demeurant, mais merde, putain, c'est toujours le même design, je veux dire, force euh, c'est pour ça que j'en parle pratiquement moins souvent, parce que, euh, qu'est-ce que tu vas dire de plus Là, ils appellent ça le 350 Signal, oui, d'accord, ils ont changé le nom, mais c'est toujours le même 350, hein. c'est exactement la même que la 350 Meteor, c'est le même moteur, c'est pratiquement le même design, d'ailleurs, je crois même c'est le même design. Il euh, n'y a aucune électronique de plus, ils ont juste rajouté un petit GPS... Euh Beeline, c'est ce que je mets moi devant là, le, le, au milieu de mon bidon. Bon, là aujourd'hui je l'ai pas mis, mais voilà. C'est si. Ouais, bon, ok. Euh, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a, de... y a, y a rien de plus, rien de moins. quoi. C'est exactement la même moto. Euh, parce que, oui, d'accord, ils étoffent leur catalogue en disant voilà, on a ce modèle en plus, mais ce modèle en plus, en vérité, est exactement pareil que les autres modèles. Donc c'est pour ça que. <rire> T'en arrives à un point, tu te dis, mais, putain, oh les mecs, vous faites esprit ou quoi c'est pour ça que je ne comprends, comprends pas trop la logique de cette marque. c'est On dirait qu'ils n'ont pas de, comment appelle, de bureau d'études. Ils se contentent simplement de, de, de, de recycler des designs qu'ils ont déjà fait leur preuve, hein, vous allez me dire. Mais qui changeant juste l'appellation. Je vous dis, ça me fait penser à Honda. Honda fait, fait exactement ça. Bon, là, ils se sont calmés. Là, ils se sont enfin réveillés. Ils ont sorti la, la, la Hornet. Ils ont sorti la Transalp. On aime, on n'aime pas le design. On s'en fout. Peu importe, c'est quand même différent. Quoique me dire, c'est du recyclage de certains modèles existants, mais enfin bon, bref. on va dire, il on, on, y a quand même de l'électronique et un nouveau moteur, voilà, on dira ça, voilà, il y a ça, au moins ça, on dire, il y a au moins ça. Mais par exemple, tu prends la mienne, si tu fous je gueule, c'est quoi depuis 2018, je crois qu'elle est en vente, ça fait bientôt, ça fait 7-8 ans, c'est toujours la même, ils sortent juste un nouveau coloris, ils disent, oh putain, t'es fait pas chose, maintenant, euh, c'est un nouveau coloris, et, euh, et voilà, comme je dirais à force, tu dis, wonder, Ou et... ouais, ouais. Un peu les gens pour des cons, c'est pour ça qu'à partir de 2023, ils vont sortir une nouvelle CB Miller avec un, un nouveau design complètement différent qui sera sur la base des, des, des super, des, des super, euh, dirais-je, euh, rosters, hyper rosters, hein. KTM, euh, Ducati et compagnie. Parce que là, à force, les gens vont dire, euh, bon, mon rétro, c'est à mon pli. Moi, il est juste tenu sur les boules, sur les côtés, mais c'est pas fixé, hein. j'ai pas enlevé les contrepoids. Donc, quand, des fois, quand j'accélère un peu trop vite, faut je le remette. Bon, bref. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que euh, quand tu vois des conneries comme ça, tu te dis euh, Moi, j'ai rien contre telle ou telle marque. Mais moi, j'aime pas les conneries ou le foutage de gueule. Ou alors quand c'est vraiment du recyclage comme ça. Là, ça, ça pue le recyclage à 4 km. Alors un petit peu, ça va, mais à Porsche, tu te dis euh, Voilà, quoi. C'est lassant, hein, c'est lassant. C'est une marque qui devient lassant. Autant, au début, je disais Putain, c'est bien, ils sortent complètement des créneaux, ils vont dans le vintage et tout, ils font quelque chose de vraiment euh, atypique mais là c'est plus atypique, c'est du recyclage le mec. Euh, donc bon, moi, euh, moi je sais pas, ça, ça me paraît un peu... Euh, je sais pas, vous me direz votre avis, un, un commentaire, mais moi ça, ça, c'est un peu lassant c'est toujours, toujours, toujours, toujours, toujours même toujours, toujours, toujours donc voilà, écoutez, je vais pas parler plus de ça, de toute façon j'ai rien d'autre à dire de plus moi je vous parle juste voilà, de la news, hein, et euh, du design, en fait, comme un, un utilisateur lambda, un, un acheteur lambda qui, qui commenterait sur un forum euh, ce qu'il voit, il hein, donne son avis et d'ailleurs, je vous appelle à faire la même chose, de toute façon, la chaîne a été créée pour ça, hein. entre autres, en plus des, des tutos, mais euh, bon, voilà, ça, ça, c est, c est, à force, tu te dis, euh, je sais pas, Ça, c'est lassant, c'est toujours toujours le même design, toujours le même moteur, toujours même le même monocylindre, ils ont que deux moteurs d'ailleurs, ils ont un bicylindre et un monocylindre, et c'est toujours, toujours, toujours, toujours pareil, c'est, euh, je sais pas. Heureusement que j'achète pas cette marque parce que franchement ça doit pas ou que je suis pas fan de cette marque parce que ça, ça doit pas être très passionnant. Euh, ça me fait penser un peu à, aux jeux vidéo avec Nintendo, hein. c'est toujours les mêmes jeux, toujours les mêmes trucs. Forcément, hein. <rire> c'est putain, ça doit vraiment pas être passionnant. Enfin bon, voilà, bon en tout cas, voilà. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un bon ride. N'oubliez pas de vous abonner, on est déjà euh, 2110, ça augmente énormément. C'est grâce à vous euh, à partir de vers le mois de février donc euh, j'aurai des bonnes bonnettes qui va arriver pour ma caméra donc il y aura un meilleur son sur ma caméra j'aurai à acheter une bonnette pour ma petite caméra c'est pas une bonnette pour, la... pour le son, pour... c'est une bonnette qui englobe complètement la caméra c'est pas mal ça je vous ferai une présentation euh... Donc voilà, en plus je vais recevoir un nouvel ordinateur parce que le mien il est vraiment crevé. Il est crevé, crevé. C'était vraiment un ordinateur de gaming à mort, hein, mais là il, il est crevé, il a 7 ans. Là j'en achète un tout nouveau, tout récent, avec une 3050 GTX. Euh, j'ai réussi à avoir une remise, hein. il y a des promotions en ce moment sur Amazon, hein. il y a les promotions de janvier, les remises. Donc j'ai réussi à avoir 919 euros l'ordinateur. Bon, c'est toujours une remise. Hein. Moi, le mien je l'avais payé 1005 à l'époque. Donc voilà. Ou au 1003, je ne sais plus. Euh, donc, je vous ferai une présentation de, ce, de cet ordinateur. Je vous présentation de la bonnette. Et je vais recevoir des nouveaux gants si Alpinestar qui monte bien jusqu'au cou. De plus, c'est aussi des gants Honda. Donc, je vous ferai plein de vidéos. Plein de vidéos à chaque fois de présentation. On essaiera de faire des tutos encore. Voilà. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et je vous souhaite un bon ride. Ciao, ciao.